Je m'appelle Shiran Benabderazak, je suis actuellement directeur exécutif de la Fondation Rambourg. Euh, J'ai dirigé les trois précédentes années d'AREKEM, une résidence d'artistes dédiée à la coopération entre artistes tunisiens et artistes étrangers, basée à Hammamet, en Tunisie. Et l'année dernière, je me suis impliqué très très activement dans l'implémentation du programme Europe Créative en Tunisie. Le secteur culturel tunisien, en fait, euh, est très, très actif, euh, très vivace en termes d'opérateurs. Euh, mais manque cruellement justement de structuration et d'appui solide pour pouvoir euh, fonder euh, un secteur, ou des secteurs plutôt pour être plus, plus, plus, plus réaliste, euh, qui soit pérenne en fait. C'est-à-dire que jusque-là, la culture a été envisagée d'un point de vue politique par les différentes dictatures qui se sont succédées jusqu'à la Révolution, euh, et du coup c'était un secteur à contrôler, à réprimer, à censurer. Euh, depuis la Révolution il y a un énorme souffle de liberté qui s'est emparé de l'ensemble de ceux qui se sentaient proches ou qui se sont investis dans la culture mais ça reste de l'action culturelle et c'est assez difficile en fait, c'est l'un des enjeux actuels du secteur, c'est justement d'arriver à poser euh, les fondations de ce que peut être une structuration générale euh, et tout à la fois culturelle, artistique, mais aussi dans quelque chose qui est plus de l'ordre des industries de la culture et des industries culturelles et créatives. Sachant qu'il y a un challenge économique tunisien très fort depuis sept ans, que l'on vit une crise sans précédent dans le pays économique, en plus, les industries culturelles et créatives pourraient être une voie de secours assez honorable pour, pour résoudre ces questions-là d'employabilité, de résolution de problèmes économiques. Encore faut-il justement arriver à identifier les points d'achoppement sur lesquels on peut travailler collectivement, qui fédéreraient aussi, parce que le problème du secteur culturel est qu'il y a beaucoup d'acteurs et que chacun est dans son coin, et ça je pense c'est assez lié, assez similaire dans beaucoup d'autres territoires, et le territoire français aussi. Et du coup, arriver à trouver ces endroits qui seraient des endroits de levier, de transformation qui permettent justement de fonder une structuration légitime et légitimée par tout le monde, c'est vraiment là l'enjeu. Et à mon avis, ce qui permet de faire ça, euh, ce qui permet une, enfin, une des points un des points d'entrée pour arriver à trouver ces points d'achoppement et cette fondation légitimée et légitime, c'est justement la coopération internationale. Parce qu'une des grandes carences et défaillances en Tunisie, sur ce secteur, mais pas que sur ce secteur, c'est la question de la mobilité. Euh, il y a un problème de mobilité manifeste qui d'ailleurs se manifeste sur la crise de la migration et la crise des migrants illégaux. Du moment où on n'a pas le droit de partir, on essaie de partir par tous les moyens. Et le manque de mobilité affecte particulièrement le secteur culturel parce que de fait, ça crée des gros problèmes et des grosses défaillances dans la coopération, et euh, la coopération, disons, équitable euh, entre acteurs culturels de différents territoires. Et à mon avis, la coopération internationale permise par Europe Créative, cette porte qui s'ouvre en fait aux opérateurs culturels tunisiens de devenir des partenaires à part entière d'un programme européen avec d'autres opérateurs européens, est une voie d'accès justement, une petite solution parmi d'autres évidemment, pour commencer justement à échanger autrement et à voir que les problématiques que l'on traverse ont déjà été traversées ailleurs qu'il y a des pistes de solutions, que parfois on traverse exactement les mêmes choses en différents endroits et qu'à la fin, face au problème, on est tous égaux, en tout cas pour essayer de construire des solutions. La question de savoir si effectivement il euh, y a beaucoup d'opérateurs, euh, si en tout cas le programme Europe Créative fonctionne, à proprement parler, en Tunisie en ce moment, je pense qu'on est encore dans une phase vraiment préliminaire. C'est-à-dire que... Le programme est arrivé il y, a moins il y a un an et un mois, en Tunisie, officiellement. Au final, euh, sur cette première année d'entrée en Tunisie, on a un score assez incroyable de 25% d'entrée sur Coop1, sur la petite coopération, avec donc deux projets sur 13 euh, déposés, ce qui est un très bon score. Euh, on a disons les plus gros des opérateurs euh, des zones les plus favorisées du pays qui sont très sensibles et qui sont en train de chercher des partenaires ou alors de continuer à développer les projets qu'ils n'ont pas eu le temps de finir pour l'année dernière. Donc je pense que cette année, on aura aussi de bons résultats. Mais quant à savoir si l'ensemble du secteur est vraiment conscient de la possibilité et à les outils et la capacité d'y répondre s'il si il en prend conscience, je pense qu'on en est encore très loin et que ce sera vraiment le challenge de ces deux années à venir. Parce que là, en fait, il n'y avait pas vraiment de coopération réellement choisie. C'est-à-dire que c'était une coopération qui était d'opportunité et d'opportunisme plutôt, et qui était liée à la diplomatie culturelle et au réseau de diplomatie, des, différentes, des différents instituts relevant de différentes diplomaties culturelles européennes ou autres qui venait en fait proposer les offres culturelles de coopération de leur réseau aux opérateurs tunisiens, qui, s'ils si voulaient ou avoir des subventions ou s'insérer dans une coopération internationale, étaient obligés. Enfin, le marché n'était pas un vrai marché. L'offre n'était pas une offre extrêmement large. C'est-à-dire, c'était une offre de réseau, donc, c'est-à-dire qui s'inscrivait dans une logique, dans une politique, dans un, état de, dans un système, en fait. Et Europe Créative permet de rebattre ces cartes-là en fait car elle offre justement une nouvelle opportunité de choisir ses co collaborateurs et ses coopérateurs comme on souhaite autour de projets et de thèmes qui nous intéressent.